Sur ce projet, c'est énormément de mise en valeur paysagère. On est sur des produits d'extérieur, donc on va mettre en valeur les cocotiers, on va mettre en valeur les decks, les petits carbets, et avec des produits bien différents, bien dissociés, pour mettre un petit caractère cosy assez sympa. C'était le souhait du client de pouvoir avoir des coins bed un peu euh, plus dans la pénombre, des cocotiers qui sont éclairés, donc on est ici dans un endroit où on peut changer la couleur effectivement des différents produits, et une zone de restauration bien éclairée avec toujours cette possibilité de varier l'intensité de la lumière. On a beaucoup utilisé des spots encastrés pour le deck, ce qui est une mise en valeur en fait au niveau du deck. Marquage de dénivelé, visibilité, du bandeau sur l'aspect restauration donc qui permet d'avoir un éclairage indirect sur les charpentes. On a utilisé des projecteurs en amont sur les cocotiers qui permet d'avoir une petite touche personnelle toujours en éclairage indirect. Des points stratégiques clés sur les façades des murs en fait, en utilisant des appliques éclairage haut et bas. L'éclairage indirect apporte en fait une touche de modernité, c'est-à-dire qu'on avait tendance à voir sur certains sites hôteliers un éclairage très commun et aujourd'hui on a voulu se démarquer en touchant un petit peu sur l'éclairage qui a été souhaité par l'architecte. Un éclairage plutôt sur un style Miami Beach, Saint-Tropez, c'est une mise en valeur de leur extérieur, Donc ça peut être jardinière par rapport aux projecteurs qui sont sous les cocotiers, mise en valeur de salon, séjour, avec la charpente qui est très utilisée aujourd'hui. mais On va utiliser d'autres aspects techniques tels que la corniche pour habiller le mur, ce qui est très demandé aujourd'hui. Et puis on a des petites touches personnelles qu'on va retrouver directement au magasin, mais tout ce qui est en fait création par le particulier.